Il y a des petits face gears, regarde Anaïs, c'est pas des araignées, ils ont que quatre pattes ou 6 ou 12. Euh, oh là, ça change quoi les persos qu'on peut prendre? Au secours, je comprends pas le jeu. Alors en fait, t'as quatre caractes. classes, T'as l'officier euh, armes spéciale Medic tech, donc la classe va influencer certaines armes et équipements auxquels tu peux prétendre, et après, c'est hum. chaque personnage a des stats en bas. Sachant que normalement il faut... Sachant que normalement il faut que t'es en principe c'est pas mal d'avoir un de chaque. Et en règle générale il faut que t'es un technicien parce que le technicien est le seul qui peut interagir avec des panneaux de contrôle. Donc c'est moi qui fais les dégâts si je comprends bien. Ok. T'es pas technicien Oui voilà. Une info au niveau des rechargements, voilà. parce que c'est assez spécial. En fait, on n'a pas de munitions totales, on a des magasins. Ce qui veut dire que si vous rechargez avec un magasin à moitié plein, vous perdez les balles de l'ancien magasin. Ouais. Premier point. Deuxième point le jeu a implémenté un rechargement rapide. En fait, c'est quand vous allez recharger, vous allez voir une barre de recharge à côté de votre personnage avec une, une, une barre blanche à un moment donné et si vous rappuyez recharger quand la, la barre de défilement passe sur la barre blanche vous réussissez un rechargement rapide, si vous ratez, du coup vous payez le rechargement complet ça ah, fonctionne de la même façon rejet... que sur Geezer Wars en fait que j'ai oui. pas fait, gyrophore. Mais très bien ton minigun Anaïs, euh, il défouraille. Je vais te dire, on va pas se faire attaquer par des, par des trolls hein, c est... C est... C est... ça va être de la... de... du zergling, hein, j'imagine Zergling, hein. <rire> <rire> salaud Oh bah non, je me trompe, LF, hein. nice Ah bon Ah bah il y a du est tuto On peut se taper entre nous Oui, oui ça, ça fait des dégâts. Il manque quelqu'un, non Bah oui. Ça sert à quoi la touche T'arrives pas te déplacer en... Que ce soit en Corti ou en Azerti, euh... aucun des deux fonctionnait, j'ai pas compris. Ouais, donc du coup tu configures les touches Ouais. Il quelqu'un qui a laissé son technicien sécher sur le rebord de la... Allez, en haut ou en bas En haut En haut En bas. Ah, il y a un technicien nécessaire de toute façon. Bah en haut de toute façon on a une position toujours favorable pour tirer sur les trucs. Sachant que le voilà c'est quand on interagit, on interagit vraiment, donc... pas euh... ouais. Donc faut que je fasse attention à pas me faire tirer dessus paradis. De Tiens, Tiens, prends ça, vilaine chaise On vous attend, Mais je sais pas, et. Euh... Attendez, on, on est, est en train de se séparer là, les gens hein. Il y a peut-être des collectables Ça va Ouais, non <rire> Je reste avec Seb, Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi Bah je regarde le PDA. Il y a un PDA. Ah, il y a quoi sur le PDA C'est juste des. Fait... Que s'est donc-il donc passé Qu'il y a des gens qui sont morts. <t es> <t es> <t es> <t es> Rechargement manuel. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, j'ai fait mon premier quick reload. Ça débloque un succès. Je me sens PG. Aïe, je me sens PG. Ah, pardon. Revoir! Je vais aller chercher l'autre sentry qu'il y avait dans l'autre pièce. Ah, ah oui, oui, oui, oui. oui, Par contre je voudrais bien quelqu'un avec moi parce que je suis pas enfant. Oui j'allais dire euh, je, je vais venir euh, avec toi. Ils vont venir de partout de toute façon. Mega Corporation. Ah, moi j'aime ah, ah, bien. Yeah. Come on baby. Voilà. Head for the far exit and then we'll regroup. Zéro mortality. mortality. Oui. Alors, 100% des objectifs réussis, 29 victimes, 2 tirs détectés, 8 dégâts reçus. C'est de normal à oh hard. C'est J'ai vu cover me. Ah j'ai pris cher ouais, Ça me gère Je crois qu'il y a des gens qui sont ici qu'ils auraient pas vu Bah faut qu'on passe là Attends, c'est les... Non mais c'était un trou mal avec ça. Voilà un truc à Ça c'est l'analyse qu'on connaît. Voilà. Et tu vois on roule bien sur ton cadavre. Hein. Ah Aïe Ça va Non. Mais viens, viens, viens Tu me sens mieux Ouais. Allez. Ah, tu me sens... Tu le sens mal <rire> Voilà, j'ai eu du mouvement. J'ai même pas le temps de... Plus Une munition Euh, snap pose euh, un pack de munitions. Ouais, mais ouais. Pas... Change d'arme la... prendre le pack de munitions et déploie. On change d'arme, c'est une technique normal. Ah, ok. Merci. Ouf. Allez, ils n'oublieront pas. J'imagine. <rire> Quoi 64 points, ce magasin, ça fait 6 points. Troisième en santé, troisième en... Euh, je suis troisième... Euh... Euh, ben... dernière, en santé. Ah, alors, gars, on va partir de là. Ensuite, on va pouvoir aller là. Là, on va ici, ici, là, là, là. là. On va là, on se téléporte ici, on fait un U, ensuite on repart. Ensuite, on va là, on voit que c'est un cul-de-sac, on repart, ici, on dit, <rire> ah là là, c'est caca, on tabasse <rire> les amis, paf, paf, paf, pouf. là, on court, on revient pour voir si on n'a rien oublié, puis on re repart, on se téléporte dans la zone d'après, et on a fini. Allez, go. Allez, go, go. Non. Oh je suis en train de me faire encercler J'aime pas ça ah. C'est parti Déjà oh. Recule un peu cette... Ah oui c'est vrai <rire> ah, d'accord un clic c'est un chargeur Oui oui <rire> Mon dieu! J'arrive <rire> bah, pas à est... voir s'il y en a beaucoup ou pas. Je suis gros consommateur du pd. Quoi? <rire> ouais, ouais, moi. Il vient d'où? La droite? Là ah. bah, pour l'instant <rire> il est tout là de la droite. Mon dieu, qu'il est... Oui il est espagnol mon mec, Vous ah c'est des munitions d'autogun de Ah c'est spécifique Ouais C'est pas bon quand le jeu te donne des munitions C'est <rire> pas bon sa ligne oh Ouh, ouais. Allez on avance On avance, t'arrives à avancer ou pas alors, alors, alors, alors, ah bouclier abattu, mortalité zéro, guérison de groupe. Mais à quoi ça sert ça? Du... <rire> Alors attends parce que on arrive ouais, là dessiner. Le mieux c'est de longer par la gauche Ah bah... Ah ouais, ça dit, ils sortent des conduits d'aération également, donc... Euh... Ouais On longe la gauche du coup Faut, Faut juste ouais. faire gaffe à ce petit cul de sac là Qui à mon avis doit être un nid à piège ouais. Il commence à être résistant le... Hein Moi, pied, je vois pas la différence Ouais Attention ça regarde Qu'est-ce que c'était que ce qu truc? Il oh, y a un gros ici! Ah, c'est pas qui mange! On ne juge pas l'alien? Euh, bah euh, oh oui! Euh, Alors là, il y a des bots pour que euh, le carnet puisse ah passer. Des bots d'assaut? Des bots assaut jets. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Oh il oui. y a rien là en fait. Ah, attention, ça tient! qu'on soudait la porte, ah, on il en a, a une, une arme. On a un lance-flamme. Ouh, tronçonneuse. Flamme, tronçonneuse. Oh. Et un centre. Alors du coup, je vais aller poser là. Je vais aller poser ouais, la centrie ce et aller chercher celle et Puis Il faudra que je revienne chercher une... celle-là. C'était peut-être pas une bonne idée de laisser le lance-flamme à Anaïs. Ah. Oh. Yes, sir. <rire> <rire> <rire> Ça va C'est OK, on avance. Ça ouvre. Euh, non. Ouvert, non, ça oui. ouvre. Oh, explosif ça. Ils detonation codes into the mine's nuclear excavation device, basically a thermonuclear warhead. They need to deliver it into the heart of the swarm's nest. Mais brûle pas Ah J'ai rien dit <rire> Ça crape les fesses Ah mais les cris de quoi Allez Comment j'ai tout la Aïe Pardon Trop fait touche On va peut peut-être ouvrir la porte non hein. Aïe euh... Elle est pas déjà ouverte bah, Ça Elle est une fois d'ouverture hein. oui ah d'accord Allez, on dégage Go, go, go Ouais, on dégage Go, oh, go oh, oh. C'est bon il fait il le ménage Mais on, il, il est pas encore 22h Mais il est pas encore 22h Ça devrait pas tarder Bah en arrête, fait, euh, j'ai pas de réveil ce soir Ah oui. Et bah voilà et, bah et bah voilà Ah, Alors, ça y est J'ai terminé une mission sans tirer sur vos coéquipiers Yes Non, on peut grébouiller ici oui on peut garbouiller partout